20 à 30 minutes par jour, est-ce suffisant pour débuter l'harmonica Bonsoir, je m'appelle Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin. Je suis auteur-compositeur, multi-instrumentiste et professeur de musique. J'ai fondé l'École internationale d'harmonica en septembre 2014. Et ce soir, je réponds à une question de Robert qui se demande est-ce que 20 minutes à 30 minutes par jour, c'est suffisant pour débuter l'harmonica Robert, je dois répondre en quelques secondes. Attention, c'est parti Alors Robert, tout d'abord, bah, félicitations, c'est une très bonne démarche de vouloir consacrer 20 minutes à 30 minutes par jour à l'apprentissage de l'harmonica. Moi j'ai toujours dit, faites-en une demi-heure par jour, donc 30 minutes c'est très bien, tu cales ta demi-heure tous les jours, et bon, bah, si de temps en temps tu n'as pas le temps de faire ta demi-heure, ce n'est pas très grave. Euh, tu si par exemple pendant deux mois tu fais ta demi-heure tous les jours, et qu'un jour, bah, de temps en temps, ou même un jour par semaine, bah, tu t'aperçois que ça devient vraiment difficile de faire ton harmonica. Bah, si tout saute une journée, ce n'est pas grave. Mais caler une demi-heure, c'est pas mal. Donc, si vraiment, à un moment donné, tu ne peux vraiment pas faire une demi-heure, bah, tu en fais un petit peu moins, mais c'est est dans ton calendrier. Et la, la, le conseil que je te donne, vraiment important, c'est de jouer aux mêmes heures. C'est-à-dire que en fait, tu vas beaucoup plus progresser si tu joues, euh, si tu fais ta demi-heure d'harmonica aux mêmes heures. Par exemple, je ne sais pas, ça peut être quand tu veux, hein, ça peut être. Euh, ça peut, je sais pas, de 20h à 20h30 tous les soirs, tu fais ta demi-heure d'harmonica et si possible, dans un endroit isolé, c'est-à-dire un endroit où personne ne va te déranger, c'est ta demi-heure à toi, il faut vraiment que ce soit un, un endroit privilégié, alors ça peut être une pièce de la maison, ça peut être ta voiture, ça peut être le jardin, quoi, peu importe, mais une, une demi-heure où tu sois vraiment bien installé, au calme, et, euh, hors connexion, sauf évidemment si tu suis un cours sur Internet. Mais, je veux dire, pas le téléphone, enfin bon, tu réponds pas à tes amis en même temps. Tu prends vraiment une demi-heure de concentration et tu vas vraiment, vraiment progresser. Et c'est comme ça qu'on progresse. Alors, certains me disent « ouais, une demi-heure, ça fait beaucoup ». Bon, en fait, quand tu t'y mets vraiment, tu sais, pas, ça passe assez rapidement, ça, ça passe assez vite. J'ai beaucoup d'élèves qui me disent, bah, moi au début, j'avais mes cales et mes demi-heures, mais finalement j'en fais une heure par jour parce que j'aime tellement ça que j'ai du mal à m'arrêter. Bon, c'est plutôt bon signe. Mais après, certains en font deux fois un quart d'heure ou trois fois dix minutes. En tout cas, le secret, c'est vraiment de, de travailler régulièrement, déjà sur instrument. Et de le faire tout le temps aux mêmes heures parce que tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas le sentir. Tu vas dire, oh, je crois qu'il est bientôt 8h, non bah, Oui, il est moins 3 Pourquoi bah, Je le sens parce que ça va être ma demi-heure d'harmonica. Si tu en as fait pendant deux mois euh, régulièrement à la même heure, au bout de deux mois, tu vas le sentir et ça va devenir naturel. Et ce qui est génial, c'est que ton cerveau va bah, continuer de fonctionner, même si un soir, bon franchement, là je sais pas, tu reçois tes, tes enfants à la maison ou, euh, ou tu vas chez des amis, ou tu vas au resto, ou tu vas au spectacle, tu viens voir en concert par exemple. Bon, bah, là, tu ne peux pas faire ta nuit d'harmonica. Euh, sauf si après le concert, on fait un, une petite jam ensemble. Mais euh, bon, tu vois, tu ne peux pas quoi, tu peux pas faire ta demi Et bien ton cerveau il continue de travailler et puis le lendemain, ben, il aura continué parce que tu auras, auras pris cette habitude. Donc c'est vraiment une bonne habitude à prendre. Voilà Robert, j'espère avoir répondu à ta question. Euh, si comme Robert, vous vous posez des questions, vous trouverez un lien en description de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien et comme ça, vous trouverez une page sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. Et moi, je prends à chaque fois 5 minutes pour vous répondre. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. D'ici là, bien évidemment, bonne musique